on peut avoir l'évolution en temps réel de la table de routage à différents endroits du réseau. Donc là, on va on va regarder sur cette, ce lien de référence. Et ça nous permet de voir donc, combien d'entrées on a au niveau du réseau. Alors, si on regarde, vous avez ici quelque chose de complètement artificiel de 89%. Jusqu'à 94, en fait, c'est un petit trait qui a été rajouté à la main parce que ici, on était dans une zone où on était en classe full, donc classe A, classe B, classe C. Cider n'est apparu qu'en 94. Donc à partir de 94, qu'est-ce que l'on voit Et ce qui a fait plaisir pendant très longtemps à la communauté Internet, c'est que l'on a ici une croissance linéaire de la table de routage. Donc ça, c'est Quelque chose d'intéressant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à cette époque-là, la rumeur courait que le réseau doublait tous les trois mois. Ou tous les, oui, tous les 100 jours. La taille du réseau, le trafic du réseau doublait. Donc on était dans une phase de croissance exponentielle. Et en fait, on avait une croissance linéaire des tables de routage. Donc ça, c'était une victoire de Cider, puisque Puisqu'on arrivait à contrôler la croissance du réseau. Mais en 1999, eh les choses ont commencé à, à changer parce qu'en 99, la croissance au lieu d'être linéaire a commencé à être exponentielle. Et donc si on continuait la courbe, eh bien, vous voyez, on arrivait très vite à une montée presque verticale de, donc, du nombre d'entrées dans l'étape de routage. Alors je vous rappelle, hein, table de routage, là on est vraiment sur les tables physiques que l'on va retrouver dans des routeurs de cœur de réseau. C'est-à-dire que quand un paquet arrive dans le routeur, on doit le confronter, donc par exemple à l'heure actuelle, au, on doit être à peu près à 420 000 entrées dans la table de routage. Donc chaque paquet qui traverse le routeur doit, pour trouver l'interface de sortie, doit, on doit regarder les 420 000 entrées. Donc, ce qui, qui peut prendre du temps si on n'a pas du hardware spécialisé. Donc, pourquoi, à partir de 1999, on a cette croissance exponentielle Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1999 jusqu'en 2001 Donc là, c'est la bulle Internet. Donc, à cette époque-là, tout le monde va être sur Internet. Hein, vous alliez voir un business angel. Vous lui dites, voilà, je veux faire un site web qui va vendre des chaises. Donc, le marché mondial de la chaise, c'est plusieurs milliards par an. Je vais en prendre 1% grâce à mon super site sur les chaises. Et grâce à ça, je vais gagner plein d'argent. Donc, ça, c'était un discours qui marchait à peu près. Et... Vous aviez euh, pets.com, enfin la, la nourriture pour chiens, plein de, plein de trucs comme ça qui, qui se sont lancés. Et évidemment, si vous fabriquez, de la, vous vendez de la nourriture pour chiens ou des chaises, et eh bien, si votre site est déconnecté pendant quelques minutes de l'internet, et eh bien, tous vos clients vont aller vers un autre site. Donc c'est le problème de multi-homing dont on a parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce que vous faites ben, vous prenez des adresses PI, provider independent et vous les annoncez dans le réseau. Évidemment, plus vous avez de sites qui font ça, plus vous rentrez d'exception au niveau des tables de routage, et la table croît énormément. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que techniquement, à cette époque, on disait qu'un routeur ne pouvait pas supporter plus de 200 000 entrées. Donc, après 200 000 entrées, eh bien, on avait des performances qui s'écroulaient. Donc là, on était à la moitié. L'Internet, était officiellement reconnu euh, comme quelque chose de public et d'utile depuis 94 et là on était déjà à la moitié de la capacité des routeurs. Et puis on allait très vite aller vers le, la saturation. Donc ça posait un problème. Alors heureusement en 2001 la bulle de l'internet a explosé, Alors, moins pour les banquiers, mais au niveau de la gestion du réseau, eh bien on voit que la croissance s'est arrêtée. Alors en plus, au niveau des opérateurs, il y a eu un gros effort pour agréger les routes et aussi pour rendre payant ce, ce multi-homing parce que quand vous annoncez un préfixe dans le réseau, eh bien vous prenez de la mémoire sur l'ensemble des routeurs des opérateurs, donc ça a un coût. Donc ce, ce processus de, de, de multi-homing en annonçant des PI, a été facturé, ce qui a limité la croissance pendant à peu près un an. Et puis après, on est reparti sur une croissance linéaire des tables de routage. Alors, si vous voyez cette euh, croissance linéaire, vous voyez, elle est linéaire par bout, mais la pente devient de, de plus en plus élevée. Alors, c'est dû à quoi ben Là, c'est dû aux pays émergents, genre Chine, Inde, Brésil. Russie, qui arrive, qui se connecte à Internet et qui consomme des préfixes. Donc, ces préfixes, évidemment, on les voit apparaître dans les tables de routage. Et là, on a une croissance relativement saine. Ce n'est pas ajouter des exceptions comme dans les années 2000. C'est vraiment parce qu'on a de nouveaux opérateurs, de nouveaux entrants. Et là, on arrive donc aux 450 000 entrées au niveau de, de la table de routage. Donc, ça, ce n'est pas un problème technique. Maintenant, les routeurs sont capables d'accepter autant d'entrées. Mais, évidemment, d'un point de vue gestion, ça fait énormément de routes à gérer. Donc, il y a un coût administratif derrière. Et là, vous voyez, on arrive maintenant à la pénurie d'adresses. C'est-à-dire qu'on annonce, on annonce des préfixes qui nous étaient donnés par les registres. Mais maintenant, les registres n'ont plus de préfixes à annoncer. Alors, à votre avis, comment ces tables vont évoluer dans le futur Est-ce qu'elles vont décroître Est-ce qu'elles vont rester stables Ou est-ce qu'elles vont augmenter Alors, qui pense oui. oui, Enfin, c'est là, on parle d'IPv4, mais... Si IPv6 devient un succès mondial et que tout le monde se détourne d'IPv4, ce genre de choses va diminuer. Mais on n'en est pas là. C'est-à-dire que l'existant étant massivement IPv4, l'introduction d'IPv6 prendra quand même quelques années. Alors ça va augmenter, oui. Alors j'ai entendu pas des masses. pas qui a dit ça. En alors, bah, ça dépend. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'adresse. Mais, si vous vous rappelez tout à l'heure, on a été voir des sites qu'on était sur ayana.org. On a vu des... Donc, si je reviens ici... Ah, vous avez encore quand même des adresses disponibles. Je ne pense pas que HP et DEC... Utilisent leur. enfin, euh, HP utilise son slash 7 euh, de. enfin, 2 slash 8, c'est pas, pas agrégeable, donc c'est pas un slash 7, mais. Donc, euh, l'espace correspondant à un slash 7 de manière optimale. Donc, ils ont de la place. Même euh, d'autres compagnies ont aussi de la place. Télécom Paris, par exemple, Paris Tech, a une classe B. L'INT a une classe B. Donc je pense que cet espace d'adressage n'est pas utilisé complètement. Donc vous avez plein d'entrants, enfin vous avez plein de, de compagnies qui étaient sur l'Internet qui ont encore de l'espace d'adressage. Et donc bah, on peut. on n'a pas le droit de revendre une adresse. Une adresse appartient à un registre. Mais vous pouvez créer une société et vendre cette société. Puis cette société possède un espace d'adressage. Et donc là, ça peut devenir intéressant d'avoir un espèce de marché noir ou marché gris de l'adresse pour donc, continuer à faire tourner la machine IPv4 qui est un peu euh, ripée, un peu bloquée à cause des, des problèmes d'adressage que l'on a au niveau des registres. Donc on peut toujours trouver de l'espace. Mais si par exemple, une société qui a une classe B revend une partie de son plan d'adressage, eh bien ça veut dire qu'on va continuer on va avoir une seule entrée dans la table de routage, mais on en aura deux, le plan d'adressage de la société et le plan d'adressage qu'elle a vendu, ou qu'elle a cédé. Et donc ce qui fait que la, la croissance des tables de routage devrait encore continuer pendant, en IPv4 pendant quelques années. Alors on a un autre phénomène qui est lié à IPv4, on reparlera d'IPv6 euh, la prochaine fois, mais un autre phénomène qui est lié, qui fait que cette augmentation euh, des tables est, est naturelle, on a, on a vu tout à l'heure qu'on avait ce phénomène du HD ratio, et donc vous êtes un opérateur, vous êtes, euh, et vous avez demandé un préfixe. Donc vous allez avoir, mettons, un alpha slash 16. Avec ça, vous allez pouvoir adresser vos clients. Et une fois que vous avez fini votre préfixe, votre bloc, eh bien vous allez demander au registre un autre bloc. Mais ce bloc-là, ça sera bêta, 16 Et vous ne pouvez pas agréger ces deux-là. Donc vous serez obligé d'annoncer deux préfixes. Parce que ce que va vous donner, <coughs> lié à la taille de l'adressage IPv4, ce que vont vous donner les registres sont des petits bouts de ce que vous pouvez allouer globalement. Alors, on a une autre courbe qui est intéressante, justement. C'est si, au lieu de regarder l'évolution de la table ici, on essaye de regarder le nombre moyen d'annonces par site. Et donc là, à chaque opérateur, vous avez ici le nombre moyen. Donc, il peut y en avoir qui annoncent plus, d'autres qui annoncent moins. Mais vous voyez qu'on arrive à plus de 10 préfixes par opérateur. Tout ça parce que l'espace d'adressage IPv4 est fragmenté. En IPv6, on peut aller voir les courbes. On en rediscutera par la suite. Alors pour aller en IPv6, c'est ici. Donc voilà, on voit l'évolution. Vous voyez, c'est assez frappant hein, depuis euh, cette année. La croissance des tables de routage est relativement importante. Alors au début, on avait très peu, on était en dessous des même des 100 préfixes Vous avez ici une, une chute des préfixes qui est lié à la donc en, en, normalement la date officielle c'est le 6 juin 2006 donc 6 6 6 donc abandon d'un plan d'adressage de test et donc on a une chute du nombre de préfixes et après on a une, une, une augmentation donc qui est euh, importante donc du nombre de préfixes dans l'étape de routage par contre si on regarde toujours le même ratio entre nombre d'opérateurs, nombre de préfixes annoncés par un opérateur. Ah, pas celui -là. Donc on voit, bon, on a aussi une augmentation, mais on en est à moins de 2 par opérateur. Parce que derrière, un opérateur va avoir beaucoup plus de place et va pouvoir numéroter tous ses clients. Et donc n'aura pas à redemander un préfixe par la suite. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va limiter le nombre d'entrées dans l'étape de routage. Alors, si on revient sur V4, en fait, si on regarde le tableau qui est donné ici, alors je vais essayer de diminuer la fonte pour voir si c'est un peu plus lisible. Bon. C'est plus lisible ici. Mais ce que vous avez ici, donc, si je regarde aujourd'hui, on a 430 487 routes. Et le site recalcule le nombre d'entrées qu'on devrait avoir dans l'étape de routage si l'agrégation complète était faite. Et à ce moment-là, on n'aurait que 248 853 routes. Donc, un peu plus de la moitié du, du, du chiffre actuel. C'est-à-dire qu'ici on n'a pas une très très bonne agrégation alors normalement ce qui est intéressant aussi dans, le, dans ce site c'est que vous avez à la fin donc, une liste des bons opérateurs et des mauvais opérateurs en disant ceci par exemple celui-là a, vous voyez par exemple cet opérateur est passé de euh, 138 annonces à 159 et donc quand vous avez le top euh, vous êtes dans le top 20 des opérateurs qui augmentent le plus le nombre de routes. Eh bien, vous êtes mal vu de, de vos concurrents. Donc, ce site-là fait une pression pour forcer les opérateurs à bien gérer le réseau et à bien agréger leur route.